C'est parti Donc, Monsieur Coinot, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Limoges. Oui. Et vous êtes candidat aux élections municipales de 2014 Absolument. Pour une liste qui s'appelle mon Limoges. Et mon Limoges. Voilà, tout simplement, pourquoi cette liste et mon Limoges Parce que je pense qu'elle euh, est aussi bien faite pour euh, un message interne qu'un message externe. Interne pour que les gens se réapproprient leur ville, l'aiment encore plus que ce qu'ils aiment à l'heure actuelle et pour l'externe, euh, donner une image euh, d'une ville dynamique et, et d'une ville attrayante et sécurisée euh, au quotidien, avec euh, plein d'actes qu'elle qu a déjà, d'ailleurs en partie, mais euh, qu'il faut encore euh, valoriser de plus fortement au niveau national, euh, parce que euh, quand on dit Limoges, euh, c'est souvent, soit au théâtre ou au cinéma, une ville un peu, un peu euh, rurale, mmh. ce qui n'est absolument, absolument plus le cas. Alors, je m'intéresse aux, aux questions de démocratie. Oui. Euh, Est-ce que vous trouvez qu'ici, à Limoges, la démocratie, à l'échelle locale, fonctionne bien ou pas Alors, euh, la démocratie, c'est pour moi euh, l'engagement le, de tous les citoyens à participer à la vie, mmh. euh, à la vie de leur... Euh, de leur cité, euh, donc je peux partager les torts dans cette affaire. Je peux dire qu'effectivement la démocratie euh, de, de haut en bas ne fonctionne pas bien, certainement elle pourrait nettement mieux fonctionner, euh, Prenons des exemples tout bêtes, c'est par exemple mettre sur internet ou, euh, ou téléviser les conseils municipaux pour que les citoyens puissent, puissent le suivre comme ça se fait à l'Assemblée nationale pour, pour les questions. Mm -hmm. Gouvernement. Euh, le gouvernement. Mais c'est aussi du bas vers le haut, c'est que les citoyens aussi euh, prennent, euh, prennent leurs responsabilités et puis euh, fassent passer des messages, fassent passer des, des thèmes qui leur sont chers et, et, et des idées euh, euh, toutes proches pour euh, leur vie quotidienne. Euh, et donc il faut qu'ils s'impliquent aussi. Donc, la, pour moi, le. S'il y a manque de démocratie. C'est dans les deux sens, les deux autant sens. descendant ouais. du politique vers le citoyen Tout que le du citoyen vers le politique. Tout à fait. Et, et la preuve en est, c'est que lorsqu'on va peut-être se rendre compte du nombre d'abstentions mm. ou de, de, de votre plan qui peuvent être considérés, peut-être plus particulièrement comme des votes sanctions, mais au moins le taux d'abstention, c'est des questions qu'on peut mm. se poser par rapport à, à votre question sur la démocratie. Est-ce que dans votre programme euh, pour Limoges, vous prévoyez de, de faire vivre la démocratie, si jamais vous êtes élu, euh, en dehors des échéances électorales tout, tout les, tous les six ans C'est-à-dire tout au long du, du mandat, est-ce que vous prévoyez des outils ou des, des méthodes pour euh, impliquer les citoyens Oui. Alors, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est déjà euh, faire en sorte que les, les citoyens aient la possibilité de participer à la vie active de, leur, de leurs élus. Mm -hmm. Ça, c'est déjà la première, la première réponse. La deuxième réponse euh, que je peux apporter, c'est euh, de dire que euh, euh, sur des sujets importants euh, qui nécessitent des investissements lourds, et, et nous en aurons dans notre, euh, dans notre programme, et nous en avons euh, ciblé déjà quelques-uns euh, sur ces sujets lourds, il faudra démocratiquement interroger la population pour savoir comment, ils, comment ils, ils perçoivent ce projet-là et euh, s'ils sont d'accord ou pas pour euh, l'investissement qui sera fait. Sachant que ce ne, pas, ce ne sont pas des dépenses, mais j'insiste sur mon investissement avec un retour sur investissement. J'étais chef d'entreprise et c'est vrai que pour moi, des, des dépenses euh, non rentables, euh, ça me heurte quelque part. Voilà. Quels outils ou quelles méthodes vous, vous comptez utiliser pour euh, justement euh, impliquer les citoyens sur ces grands projets, euh, à, les, à avoir leur avis ou euh, leurs expertises euh, Vous comptez faire ça comment Alors, ça, ça, ça peut très bien être pour des sujets spécifiques, de, par, par des réunions de quartier, de façon à, à faire en sorte que les citoyens puissent venir et s'exprimer librement. Ça pourrait même être au des très très lourds dossiers, euh, un référendum local. local. Oui, tout à fait. Si on s'intéresse à une échelle plus large que l'échelle locale, euh, justement, moi, ce qui m'a poussé sur la route à faire ce tour de France, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une crise de la démocratie, euh, de la représentativité, avec notamment un manque de confiance, ou une défiance même qui, euh, qui augmente de plus en plus euh, des citoyens envers leurs représentants. Est-ce que vous la sentez aussi, cette crise Est-ce que, ah. d'après vous, ça vient d'où Bien sûr, bon, si vous voulez, je suis euh, président de la Confédération générale des petites entreprises du, du Limousin. Et euh, quand on voit l'économie qui, qui est complètement atone à à aujourd'hui, avec des marges d'entreprise qui ont baissé, ce qui veut dire qu'elles euh, n'ont plus de possibilité d'investir. Et donc si on n'investit pas, euh, on, on est en perte d'emploi, on est en perte de, en perte en perte de, de rentabilité. Euh, il y, a, il y a là un sujet important, et ce qu'on pourrait reprocher quelque part, euh, euh, c'est que souvent on tourne autour du pot, comme on dit, euh, on n'ose pas dire la vérité, on a peur que euh, les gens, euh, si vous leur dites euh, leur, euh, ce, qui, ce qui ne va pas, euh, ce qui les attend demain, parce qu'il y a des choses qui, qui sont euh, prévisibles, hein. on, on parle de, de, de l'UNEDIC en ce moment par rapport au, au financement et tout, et à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Si vous voulez, en, en 2017, on est sur un déficit de lunedic, si rien n'est fait de 40 milliards, donc il y a la cessation de paiement. Si on fait euh, une partie du, de, des actions, et qui sont, qui sont des actions euh, pas très faciles à faire passer, hein, parce que c'est des actions euh, euh, qui vont euh, limiter l'endettement, mais la contrepartie aussi, c'est une diminution euh, de... de, de de l'apport de, de l'UNEDIC pour, pour les citoyens. Pour vous, Donc si on ne fait pas ça, euh, on va à la catastrophe. Mais il faut avoir le courage de le dire. Oui. Et, et à mon avis, euh, le manque de courage que, que l'on peut entendre ou considérer dans notre pays est, est, est, est, est grave. Oui. Parce que justement, euh, quand vous parlez de, de démocratie, ça, ça, ça presque, on aurait presque tendance à, à imaginer que nos élus imaginent qu'ils soient droite ou gauche, hein, imaginent que leurs citoyens ne sont pas en capacité à, à comprendre les messages qu'il qu faudrait faire passer. Et, parce que je ne pense pas que ce soit réellement souvent un souci de réélection ou autre. C'est un, un, un, un souci de, de courage et quelque part de prise en compte de prise en compte de l'intelligence aussi mmh. des, des citoyens. Parce que bon, Je pense que maintenant avec les les, les informations, les moyens de communication que nous avons, euh, bon, les citoyens ont une, enfin, ont une compétence beaucoup plus grande qu'ils n'avaient euh, il, il y a quelques dizaines d'années. Il faut donc les respecter, leur dire la, ré, la, la vérité la réalité. Après, euh, bon, ben, ça peut effectivement amener des débats, mmh. ça peut amener des conflits. Et vous savez, euh, quand il y a des décisions à prendre, mmh. Il ne faut pas hésiter à, à, à prendre des risques. Mm. Et a priori, euh, il manque de, de risqueurs dans notre société. D'accord. On parlait d'économie, euh, quelque chose de, je, en fait je me déplace en stop tout au long de ce Tour de France pour ouais. aussi avoir les échos de citoyens euh, ouais. euh, qui ne sont pas politisés du tout, qui me, qui me parlent un peu de comment ils ressentent la politique euh, bah, voilà, à, à leur échelle à eux. Et j'entends souvent dire, euh, finalement, euh, je ne vais pas voter parce que... Euh, je, je n'ai pas confiance dans les politiques. J'ai l'impression que ce n'est pas eux qui ont le réel pouvoir et que le réel pouvoir, il est dans les très grosses entreprises, dans le monde de la finance, dans cette économie qui prend une, une place de plus, en plus, de plus en plus importante dans le monde et, et qui dépossède d'une certaine manière les politiques de pouvoir d'agir. Est-ce que vous pensez que c'est vrai et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ouais, éviter ça Bien évidemment, à, à, à l'évidence. Euh, euh, ce qui dirige le monde, c'est la finance. Mais je veux dire, ce n'est pas une découverte aujourd'hui. Ça, ça a toujours été le cas. Euh, simplement, il faut, il faut mettre des barrières, mais des barrières, pas des barrières euh, qui isoleraient la France. Parce que, quelque part, euh, ces finances, elles sont internationales, elles sont mondiales. Donc, s'il y a un pays qui pose problème, ils vont s'investir vont dans d'autres. Donc, ces finances ont des effets positifs et négatifs. Positifs dans le sens où... Elle, elle, elle déplace des, des, des capitaux importants pour les pays qui, qui, qui se développent, qui, qui créent de la richesse et de l'emploi. Et là, elles sont présentes hein, sans, sans difficulté parce qu'elles y retrouvent un intérêt. Dans les pays qui, euh, qui sont un peu en perte de vitesse ou qui ont des difficultés, bah, ils vont pas, euh, ils vont pas, ils vont pas y mettre beaucoup de, de moyens financiers. Vous savez, c'est même à titre personnel, euh, comme moi, euh, on, on, on ira plus engagé si on a un petit peu de, un petit PQ, dans une opération qui nous semble aller dans, dans le bon sens et, et faire en sorte que on, on puisse y retrouver à minima son capital, on n'ira pas le faire dans, dans, une, dans une opération qui, qui est vouée à l'échec. Hein. Ou, alors, ou alors, à partir de là, c'est dans un autre état d'esprit. C'est dans un autre état d'esprit. C'est celui de soutien, de de, donna, de de dotation, de mécénat et voilà, mais c'est complètement différent. Il y a quelque chose que j'entends beaucoup aussi, c'est finalement que les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui sont difficiles à comprendre. Il y a un nombre de strates assez importantes entre le, ben la commune euh, ou glo et la communauté de communes autour, ensuite les pays parfois, les, euh, les départements, les régions, l'État-nation, le, l'Europe... Et qu'avec avec chacun des modes d'élection de, différents, des modes de, de, de, des compétences différentes, mais parfois un peu flou. Est-ce que aujourd'hui il faut est-ce que c'est possible de simplifier tout ça parce qu'on entend en permanence les élus dire il faut simplifier. Euh, et, et on a l'impression que plus ça va plus il y a des strates qui se rajoutent et, et moins on simplifie, est-ce que c'est possible moi, de simplifier je, je, ce je, fameux millefeuille je, ouais, je veux répondre tout simplement parce que euh, comme je suis, euh, je n'ai pas de, de parti politique mmh. dont j'ai une liberté d'expression qui, qui m'est chère euh, l'idéal c'est la simplification malheureusement en France on ne sait pas la faire alors pour plusieurs raisons d'abord parce que, je ne sais pas si vous vous vous rappelez, euh, il, y a, il y a une dizaine d'années, le code du travail, il avait une certaine épaisseur, aujourd'hui, il a, il a plus que doublé, donc, on, on, on rajoute, mais on n'élimine pas. Ça, c'est un exemple par rapport à la vie quotidienne des, des, des, des Français, mais pour euh, la réponse concernant ce, cette organisation des collectivités, à l'évidence, entre nous, un conseiller général euh, dans une cité, je ne suis pas sûr que ça ne vienne pas euh, quelque part en, en doublons avec un, un élu municipal. Alors, le conseiller général dans un canton, oui, parce qu'il fait, euh, fait remonter la, la parole des citoyens de, de l'annualité, c'est important. Mais en ville, franchement, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une, une efficacité très grande. Donc, euh, simplification, oui, ça a été essayé un peu hein, avec euh, euh, le conseiller territorial. Alors, il fallait certainement aménager un peu les choses. Mais je, je, moi, je suis persuadé que c'est une des solutions pour, pour réduire les coûts. C'est dans une entreprise euh, quand vous faites euh, le, le, le, le rachat d'un confrère ou autre, vous essayez de, de, de globaliser les coûts euh, euh, qui, qui, qui peuvent l'être, tels les, les coûts administratifs ou autres. Est-ce que est euh, normal? Peut-être qu'il y a un DRH à la, à la commune, un DRH à la région, un DRH dans les conseils généraux. C'est des fonctions qui, qui pourraient être facilement regroupées euh, et, et, et, et ce n'est pas pour cela que ça, ça fonctionnerait moins bien. Parce qu'il y aurait encore, vous savez que c'est comme les médecins, euh, il y aurait encore plus de compétences puisqu'il y aurait plus d'habitudes à, à fonctionner. Donc, pour moi, c'est une des solutions qui, qui, est, qui, est, qui est simple et qu'il faudrait mettre en œuvre. Bon, après, il y a, a, a l'égo de l'élu, euh, l'égo et la rémunération de l'élu. Il euh, faut aller jusqu'au bout des choses qui font qu'il bah, y a des frais. Euh, donc, déjà, il y a, y a une, la loi qui vient de passer sur euh, le fait du non-cumul des mandats pour 2017. C'est déjà une bonne démarche euh, pour 2017 euh, parce que ça permettra déjà plus de citoyens de s'investir, parce qu'il faut être clair aussi, euh, qui, qui, euh, qui organise la vie politique, ce sont les partis politiques. C'est bien qu'ils existent, mais les partis politiques, euh, ils, ils organisent leurs élections euh, en deux blocs, c'est droite et gauche à l'heure actuelle. Donc même, si vous voulez, notre notre liste, nous et Mont-Limoges, qui est une liste centrale, euh, on, on, on essaie de nous classer à droite ou à gauche, alors que c'est une liste citoyenne euh, qui, euh, qui comprend des gens, euh, des citoyens de droite comme de gauche. Et là, il y a un problème avec les médias, parce que eux, ils, ils ne rentrent, rentrent pas dans les cases. Donc, c'est un souci. Voilà. Donc, à partir de là, euh, l'élu, pour qu'il se présente dans une élection, euh, obligatoirement, il faut qu'il ait un, un mandat, une investiture, comme on appelle cela. Et il a de quoi Il a de qui De son parti. Donc, euh, il y a un problème avec les partis politiques et la manière dont ils fonctionnent. Je, je, je, je, ouais, je pense qu'il y, y a un concept un peu, euh, qui, qui étrangle un peu la, la démocratie là. Mais je reviens, j'insiste je, je, quand même sur le fait que les partis politiques doivent bien sûr exister, puisque c'est la base même de la démocratie aussi. Mais euh, ça, un, un élu lambda est embrigadé dans, dans une organisation politique. Hum. Je sais qu'en fonction de mes résultats, on va me dire bah, tiens, ça serait bien, tu n'as pas de cas, mais rejoins-nous, et voilà, voilà, etc. Mm. Bon, euh, je, je, je suis persuadé que ça se passera comme ça. Mm. Ce n'est pas gagné pour mm. ceux qui me proposeront, mais ça sera fait. On n'a pas parlé d'Europe. Est-ce que, parce euh, est après les municipales, il y a les européennes qui viennent assez vite, euh, avec une forte inquiétude de beaucoup d'observateurs qui disent là, l'abstention risque d'être très forte les... Parti anti-européen risque d'arriver beaucoup au Parlement européen. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les institutions européennes, la manière dont ça fonctionne, est-ce que c'est satisfaisant Est-ce que vous seriez pour une Europe différente et laquelle Alors, euh, je, je crois qu'il ne faut pas euh, jeter le, le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. L'Europe le, est une extraordinaire euh, euh, avancée pour, pour nos pays et pour la démocratie de nos pays. Si l'Europe n'existait pas, euh, quid euh, à aujourd'hui de la démocratie en, en Grèce, en Espagne, au Portugal euh, Qui pour beaucoup de ces pays-là sont sortis quand même, il faut se le rappeler, euh, d'un certain régime quand même totalitaire. Qu'est-ce qui a sauvé ces pays-là C'est quand même le fait que l'Europe malgré tout les ait aidés. Euh, donc on, on a à mon avis apporté de la, du soutien à la démocratie dans ces, dans ces pays-là. Alors ce qu'il faudrait certainement, c'est qu'au niveau de l'Europe, on, on, on, on s'organise aussi quand même peut-être mieux sur l'Europe le, sociale et l'Europe euh, fiscale, parce qu'il est anormal qu'un salarié de, de l'Europe, euh, euh, de, de, de, de pays qui viennent d'y entrer, euh, euh, soit rémunéré à 10-11 euros, et que des salariés de, de nos pays euh, développés, on dira, euh, on prend qui approchent à peu près les 20-25 euros donc il faudrait une, une meilleure une meilleure organisation sociale dans ces pays là alors il ne faut pas il faut obligatoirement les mettre les, les, les mettre au niveau haut mais les faire monter un peu de, de façon à ce qu'on on arrive à les intégrer de, de, de meilleure façon au niveau de l'Europe une harmonisation fiscale et sociale ouais. ça serait possible aujourd'hui bah, s'il y, si y a une volonté européenne oui bien sûr mais la difficulté, c'est qu'on ne la sent pas trop, parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas de première jeunesse. Hein. Alors après, est-ce qu'on aurait dû commencer par là, avant l'euro Je ne sais pas. Simplement, quand même, un mot sur l'euro. Euh, avec la crise de 2008, euh, l'Europe n'aurait pas eu une monnaie unique euh, qui s'appelle l'euro. Je ne sais pas euh, si une monnaie, une monnaie française, euh, aurait pu euh, s'en sortir euh, aussi bien que nous nous en sommes sortis au niveau de notre, de notre pays national. Alors, pour en revenir à ces élections européennes, euh, bien évidemment, les, les gens y voient quoi, les, les citoyens voient quoi C'est que l'euro le, a fait augmenter, à, à l'évidence, les prix. C'est incontestable. incontestable. Euh, simplement, leur niveau de vie a aussi augmenté, euh, et ça aussi un peu grâce euh, à l'Europe et à l'euro. Donc euh, le différentiel n'est pas aussi important qu'on pourrait l'imaginer. Alors on, bien entendu on voit toujours ce qui ne va pas, mais on a tendance à oublier ce qui va mieux. Et ça c'est nos, euh, nos tempéraments gaulois qui, qui, qui veulent ça. Euh, donc euh, je, je pense que les citoyens doivent bien prendre conscience quelque part qu'un euh, vote anti-européen, euh, ça peut faire plaisir, ça peut défouler, ça peut détendre, mais on n'en sortira absolument pas gagnant. Alors c'est facile de, de jongler avec, euh, avec cette, cette crainte qu'on peut avoir de, de l'Europe, c'est facile de, de dénigrer ce qui ne va pas, on peut tous dénigrer des choses qui ne vont pas, par contre, c'est un peu plus compliqué, c'est de faire des propositions et c'est de s'investir réellement dans l'Europe. Je ne suis pas persuadé que nos députés européens, euh, nos députés français euh, au Parlement européen, euh, soient aussi euh, présents, aussi impliqués, je ne parle pas de tous, mais un grand nombre. Euh, pour défendre les, les, les questions euh, européennes euh, au niveau français. Euh, enfin, d'après euh, les, les chiffres que nous pouvons obtenir, euh, je dirais même mieux, les, les, les partis qui, qui sont les plus opposés à l'Europe, c'est les moins présents au niveau européen, et c'est ceux qui, euh, quelque part, euh, critiquent. Bon mais c'est pas très, euh, enfin pour moi c'est absolument pas responsable, et mmh. j'espère que les français comprennent. Il y a une autre question moi, qui m'intéresse qui beaucoup, c'est celle du numérique, parce que je passe un peu du coq à l'âne, mais le internet... Tant que l'âne ça ne sera pas moi, vous, vous pouvez y aller, il les... n'y a pas de souci. <rire> Avec Internet, les objets connectés, etc. On a l'impression que bah, notre manière de travailler, de nous informer, de communiquer avec les autres, de nous former aussi est en train d'être bouleversée par ces outils et ces, et ces objets connectés. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi changer la manière dont la politique fonctionne et dont la démocratie existe à l'évidence on, on est depuis quelques années déjà hein, on pourrait presque remonter au minitel d'ailleurs dans une révolution culturelle pour les gens on a maintenant on en parlait un peu tout à l'heure par rapport à l'information des citoyens, des bases de données qui permettent à tout un chacun s'il a internet d'obtenir enfin, des réponses à des questions toutes simples qui se posent, c'est extraordinaire dans le temps il fallait chercher le le dictionnaire et encore on n'avait pas toutes les réponses là vous tapez votre mot vous avez directement votre une multitude de, de, de réponses à vos questions euh, pour notre part euh, au niveau de, de, de la liste euh, nous avons euh, dans notre programme euh, prévu euh, l'installation de banques wifi dans les lieux publics parce qu'il nous semble euh, alors bien entendu avec la, la 4G, on, a, on peut tous se, se connecter rapidement. Mais il y a encore des, des personnes qui n'ont pas ces, ces moyens optimum de, de, de pouvoir se connecter. Et il est bon, me semble-t-il, euh, de pouvoir organiser euh, un, un, un réseau euh, de communication euh, interne à la ville, pas partout, mais dans certains points euh, très, très, très stratégiques, ça c'est première chose. Deuxième chose auquel euh, cette révolution numérique nous amène, c'est de mettre en place, par exemple, des smartphones euh, pour euh, pour les, les citoyens s'ils le souhaitent, pour euh, pareil dans des endroits stratégiques aussi, qui permettent de pouvoir en temps réel euh, interpeller euh, et, et, et appeler les forces de l'ordre euh, immédiatement. Je veux dire que là aussi, ce moyen de communication peut être une réponse, pas totale, mais une réponse euh, au problème de sécurité, euh, parce que euh, si on peut appeler euh, avant que le, le méfait soit, soit fait, quelque part on, on fait quoi ben, On, on s'occupe des victimes, euh, pas, pas, des, pas de, de, de noter ou de rechercher les auteurs de, de ces mauvais coups. Et pour nous, l'importance, c'est quelque part... Euh, je j'en sais rien, mais c'est l'homme avec un morage par rapport à sa, à sa, pro, à sa protection, à son bien-vivre dans la société. Et ça, ça peut faire partie d'une réponse par rapport à votre, à votre débat sur la démocratie. Oui. Justement, sur cette, ces questions de démocratie, on a abordé pas mal de sujets assez différents. Mais il y a un exercice que j'aime bien, euh, pour, pour terminer l'interview, qui est euh, de repartir d'une feuille blanche et de se dire, euh, si on devait... Euh, redessiner un système qui fonctionne bien du local au global, qu'est-ce que vous, vous dessineriez comme, comme modèle de démocratie, entre guillemets, idéal On a parlé de beaucoup de choses qui était perfectible, on a parlé des, des institutions européennes ou françaises, du euh, millefeuille et de la simplification, de, de la crise économique, de... Alors on, a, on a abordé beaucoup de sujets, si jamais en termes de démocratie on devait réventer un système, qu'est-ce que vous dessineriez Alors je, je, déjà je, dé, je dessinerais quelque chose qui est tout simple, me semble-t-il, mais que malheureusement on n'est pas en France encore très performant, c'est euh, d'avoir une Langue de communication commune, de pouvoir euh, se comprendre et échanger avec les autres. En France ou en Europe En Europe. D'accord. En Europe. Alors en Europe, en Europe euh, plus largement au niveau mondial, parce que euh, cette langue doit être une langue internationale, bien évidemment, euh, qui permet de pouvoir, euh, entre les, les, les, les personnes, euh, communiquer. Et ce problème de la communication est important en démocratie, me semble-t-il. Euh, j'ai beaucoup voyagé. Euh, chaque fois que je me suis trouvé dans un pays autre, euh, la plupart du temps, bien entendu, c'est l'anglais qui, qui est le plus couramment parlé. Mais, mais j'ai été surpris dans des pays euh, extrêmement éloignés de voir quand même que la langue française existe encore et elle est. Euh, elle est encore parlée, moyennement bien des fois, mais elle est encore parlée. On se comprend. Donc déjà, c'est d'avoir une langue qui permette un langage commun. Ça serait l'anglais, cette langue, ou ça serait... Euh... Voilà, malheureusement, euh... mm. ça, ça, ça, ça, ça, ça peut être l'anglais, euh, mais il n'y a pas que l'anglais aujourd'hui qui devient important. Il y a aussi le chinois, hein, et le russe, il hein. ne faut pas les oublier. Donc c'est une langue internationale. Ou enfin, l'espéranto, c'était un peu le projet de l'espéranto euh, oui, oui, sauf que l'espéranto en Chine, je ne suis pas sûr que ça passe bien, mais pourquoi pas. Hein, mais... Donc, d'avoir un, un, un langage de communication commun. D'accord. Voilà. Euh... Donc, en fait, l'idée, c'est de dire derrière, pour avoir un, une démocratie qui fonctionne bien, il faut d'abord être capable d'échanger, de, de, d'échanger, communiquer, de communiquer. Entre, entre, entre soi, parce que c'est la base même. Euh, si vous ne pouvez pas et vous ne savez pas communiquer avec les autres, comment voulez-vous euh échanger sur des sujets qui, qui, des fois, peuvent être extrêmement importants. Euh, donc, il y, y a obligatoirement cela. La, la démocratie euh, aussi primaire, on va dire, c'est euh, le fait que chaque citoyen puisse participer euh, à, à, à la vie, à la vie de, de, de base de sa cité et après, au, euh, à, à la vie globale de, de, de, de, de sa... Tout ce qui touche à, à la citoyenneté en général euh, alors on n'est plus en grèce avec euh, la démocratie directe des gens qui, euh, qui participent euh, à, à, à la cité mais quelque part euh, on, on peut imaginer aussi d'interpeller les citoyens sur des sujets euh, important. Alors, ça se fait énormément en Suisse, euh, bon, c'est un petit pays, puis des fois c'est pas des référendums qui vont les mieux éviter, mais le, le fait de... alors c'est un coût, mais la démocratie a obligatoirement un coût. Euh, c'est peut-être de, de demander souvent au peuple, à la population, ben, leur avis. Mais pour cela aussi, il faut que ben, cette population soit bien informée des, des vrais sujets sur lesquels elle va pouvoir euh, prendre position. Au-delà de l'information, j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de réussir à organiser des débats sereins, parce euh, qu'un référendum sans débat en amont, euh, c'est aussi un risque. Bien sûr, bien sûr, non, non, mais il faut, euh, il faut que chaque, chaque participant euh, sur tel ou tel dossier puisse donner son, son avis, mais là aussi, le fasse en mode intelligence, ce n'est pas un combat de coq, enfin, je veux dire, quelque part... Vous savez, maintenant, que faire pour passer dans les médias C'est avoir la bonne phrase, c'est avoir le bon mot euh, qui va euh, qui va être repris. Euh, bon, c'est un coup, mais c'est pas du long terme. Donc, c'est effectivement faire participer ces, ces, ces citoyens à cela. Ça veut dire aussi que euh, dès le niveau euh, scolaire, il faut former les, les, nos, nos jeunes. Euh, enfants, euh, à, à participer à, à, à des discussions, à participer à, à, à des, comment dire, euh, des opérations euh, mettant euh, en, en réflexion des, des, des opportunités ou pas sur telle ou telle création. Dans une école, je ne sais pas, moi, si on veut refaire le... Euh, si on veut faire des travaux, bah, c'est dire ou peut-être demander aux, aux enfants de euh, les faire participer comme, euh, dans le choix de coloris. J'en sais rien, mais déjà il les amener à les habituer à, à prendre en compte, euh, à, à, à, à prendre en compte la, le questionnement et, et surtout donner la, de participer au, au, à la réponse. Euh, elle sera ce qu'elle sera, mais au moins, déjà, il y aura une habitude à la participation, à la participation. Euh, à après à des débats plus complexes. Euh, la démocratie, pour qu'elle fonctionne bien, pour qu'elle soit euh, euh, qualitative, euh, il faut aussi faire en sorte que euh, on puisse faire passer des messages à, à toute la population. Il ne faut pas que ce soit des messages... Euh, Ciblé par rapport à, à telle ou telle couche de société, à telle ou telle couche de l'électorat, il faut, il faut prendre en compte la, la plus grande partie de, de la population. Euh, Ce n'est pas parce qu'il euh, y aura des questions sur, sur l'environnement qu'il faudra faire une grande réunion euh, dans la capitale par exemple, où on va parler euh, problèmes liés au, au, au devenir environnemental de, de notre pays par exemple. Peut, oui. Tout le monde peut y participer. Et il faut que les gens y participent et s'y impliquent. Euh, il y a des sujets importants, CO2 et tout ça. Si vous, vous impliquez les gens dans le fait que bah, peut-être l'utilisation de tel ou tel matériau euh, dans le temps va poser problème euh, pour les générations futures, bah, si vous l'impliquez, si vous vous responsabilisez, ça fonctionnera. Vous savez déjà, tout bêtement, le tri euh, au niveau du ramassage des ordures, il n'est pas parfait. Enfin, euh, on partait de loin et aujourd'hui, on est quand même arrivé sur des résultats là, qui sont très très corrects. Donc les gens s'y impliquent, et là c'est toute la population. C'est du plus instruit au, à celui qui, euh, qui a peut-être moins de possibilités ou de facilités intellectuelles. Je crois que chacun euh, peut s'y retrouver. Si je résume pour l'instant, le de dessin, on est parti de cette idée d'avoir une langue européenne ou même mondiale, en tout cas d'avoir un langage commun qui permette de communiquer, qui est un peu la base de la démocratie, euh, avec cette importance de faire passer des messages à toute la population, on vient de, de l'évoquer. Des citoyens qui doivent tous pouvoir participer euh, en permanence à la vie de la cité, on a évoqué des référendums plus réguliers, euh, mais avec en amont de ces référendums, une communication, un débat qui puisse s'organiser et une transparence des informations aussi pour euh, avoir un, un, des référendums qui ne soient, qu soient, qu soient pas truqués. On a évoqué l'importance de la formation ou de l'éducation, dès l'école, former des citoyens en fait, euh, qui soient habitués à débattre, qui soient habitués à, à participer et, et aussi de formation tout au long de la vie. Euh, -à -dire, bah, euh, ben, vous savez, un, dans une entreprise, on fait de la formation dans l'entreprise par rapport à, au fonctionnement d'une machine, par rapport euh, à l'appréhension d'un nouveau projet qu'on veut mettre en place, donc il faut mettre des gens, euh, des salariés à niveau, etc. Et, et, et la formation, elle est faite pour ça. Mais on pourrait très bien aussi imaginer une, une formation, entre guillemets, de X heures, qui pourrait être une formation citoyenne, où euh, une partie défendre cette formation, pourrait permettre de bah, d'inculquer quelque part une réflexion euh, à, tous les, à tous les salariés, euh, euh, enfin à, tout, à tous les citoyens euh, qui, qui participent à la vie active de notre pays. Euh, c'est une formation citoyenne quelque part. Mais ce n'est pas qu'à l'école. C'est comme vous le disiez, les l'heure, c'est tout au long de la vie. En entreprise, Alors après, pourquoi Est-ce que la démocratie en entreprise, c'est quelque chose qui, qui peut euh, avancer aussi Bien sûr, bien sûr, elle a déjà beaucoup avancé. Je veux dire qu'on n'en est plus euh, au paternalisme euh, que l'on a connu et qui avait fait aussi de bonnes choses. Je vous rappelle qu'il qu a été créé quand même pas mal de choses dans cette période-là, euh, de l'habitat social, etc., qui a été mis en place par ces, ces chefs d'entreprise. Euh, mais il y a dans les entreprises une évolution de la démocratie qui, qui, est, euh, qui est là. Alors, elle n'est pas toujours suffisante non plus, mais c'est aussi en partie à cause peut-être euh, de la faiblesse de nos organisations syndicales salariées euh, qui pour beaucoup n'ont pas obligatoirement euh, euh, évolué avec, euh, avec la société telle qu'elle est aujourd'hui. Malheureusement d'ailleurs, parce que quand on voit le taux infime de, de, de, de, de salariés qui, sont, qui participent dans des, dans des organisations syndicales, qui sont syndiqués, on n'est pas très bon. Et c'est dommage, parce que la démocratie fait que euh, s'il y avait un, un, un bon taux de, de syndiqués, ça permettrait également d'avoir des retours plus, plus forts et... et quelque part, des échanges beaucoup plus constructifs que, que l'on a à, à ce jour. À ce jour, on fait quoi Quelque chose qui arrive, on fait grève. On va pas essayer de négocier. Enfin, on fait grève avant et on essaie d'aller négocier. Euh... Moi, je ne vois pas la démocratie dans ce sens, mais malheureusement, c'est souvent ce qui existe aujourd'hui. Et ce n'est pas obligatoirement un bon chemin. Mais bon, Après, là aussi, il faut une formation. Euh de tous et également des partis politiques, mais aussi des organisations syndicales qu'elles soient salariées ou patronales hein. il ne faut pas non plus, ce pas que les organisations salariées mais les organisations patronales doivent aussi être euh, évolutives sur ces sujets-là Dans les syndicats il y a aussi des questions de démocratie qui se posent sur l'organisation interne des syndicats là aussi il y a peut-être des évolutions dont je ne sais pas je connais assez peu le, le domaine mais les échos que j'ai eus Font penser que la démocratie dans les syndicats n'est pas tout le temps euh, très rose La, la démocratie, euh, vous savez, euh, elle est le fait euh, souvent euh, d'un engagement de chacun. On disait tout à l'heure, euh, si vous laissez euh, quelque part, euh, si vous, vous ne participez pas, et si vous laissez la place à, à d'autres euh, qui, euh, qui veulent gérer et diriger, on ne peut pas après euh, reprocher euh, à, à ces personnes-là euh, de, de gérer leur organisation euh, de, façon un peu, euh, de façon un peu contrôlée, on va dire. Mm -hmm. euh, mais il, il le faut aussi, parce que vous savez, euh, si vous reprenez des, des conflits qu'il y a eu, euh, le, le gouvernement doit avoir en face de lui des, des organisations représentatives, ce qu'il qu a globalement. Par contre, euh, on a assisté à quelque part à des débordements euh, par le biais de, de collectifs, hein, il y a eu des collectifs infirmiers, il y a eu des collectifs de ceci, de cela, qui ne sont pas sous contrôle, qui, qui fonctionnent sous une pression euh, euh, du moment euh, et qui peuvent, avoir, qui peuvent entraîner des débordements euh, extrêmement, extrêmement graves et préjudiciables. On l'a vu aussi avec des manifestations il n'y a pas très longtemps euh, dans les rues de Paris. Quand il n'y a pas de contrôle d'organisation, euh, il y a un risque, euh, un risque grave euh, de non-démocratie, là, par contre. Donc, il faut des organisations quand même structurées. Bon, après, à l'intérieur d'elles, il faut qu'il y ait une démocratie. Et cette démocratie ne, ne peut fonctionner que si les gens s'y impliquent, parce que, quoi qu'il en soit, les gens, ils ne sont pas nommés, ils sont élus, la plupart du temps. Et donc, s'ils sont élus, il faut des électeurs. Et s'il y a des électeurs, ben, il y a des citoyens derrière. Après, euh, quels sont ces citoyens-là ben, C'est à chaque fois de s'y impliquer. Je note qu'on a besoin d'un cadre d'une société civile organisée. Ah mais c'est évident, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui manque de notre système idéal de démocratie on n'a pas parlé en fait des, des institutions, euh, est-ce qu'il faut, euh, est qu faut changer de euh, la 5e République et passer à une e République en France, est-ce qu'il faut changer radicalement la manière dont l'Europe fonctionne Alors moi je crois qu'on a fait, me semble-t-il, il y a eu deux, deux grosses bêtises qui, qui, ont été, qui ont été faites, entre autres et un, entre autres, mais au moins celles-là qui m'ont marqué, c'est d'abord la suppression du service militaire, parce que pour moi c'était un... Alors ça avait un coup mais ce coup, on le retrouve malheureusement maintenant à l'arrêter dans, dans le coup social. Ça permettait, euh, moi je l'ai fait, je ne suis pas un ancien combattant, mais j'ai fait mon service militaire, et ça a été extrêmement enrichissant pour, pour moi et pour d'autres, parce qu'on a côtoyé des gens extrêmement divers, des gens qui, qui n'étaient que peu sortis du, du monde, des fois du monde rural, des fois des, des gens qui, qui avaient des niveaux universitaires très, très importants, donc des classes de, des classes de gens euh, euh, extrêmement... Enfin, qui n'auraient jamais pu se rencontrer, enfin, à mon avis, euh, autrement. Donc, euh, il y a un côté brassage. Oui, ça a permis de détecter les gens, par exemple, euh, les illettrés, et d'essayer de les, de les former. J'ai eu la chance d'être dans une, dans une section où on faisait passer le permis de conduire. Bon. Ben, je vous assure qu'il y a des gens qui ont eu leur permis de conduire euh, gratuitement dans, dans ce cadre-là, qui leur a permis de trouver du travail après euh, et qui n'auraient certainement pas eu les moyens de se l'offrir euh, en, en dehors. Et cette idée un peu de formation citoyenne, c'était un des rôles du service militaire À mon avis, oui, ce n'était pas le fait. Alors il fallait bien sûr, il y avait tout le un peu folklorique, des marges, des etc., etc. Mais pourtant, c'était pas ça, c'était ce mélange, ce, ce, ce, ce mixage de, de population qui, qui était, qui, qui des gens qui y participaient, qui en faisaient des réels citoyens, parce que, là, après, ils avaient quand même pas que leurs notions à eux, pas que leurs idées à eux, ils s'étaient ouverts aux autres. Donc il y a eu ça, et une autre, une autre erreur, me semble-t-il, c'est d'avoir ramené le le Mandat euh, présidentiel à, à cinq ans au ouais, quinquennat, je pense que c'est une ânerie parce que, euh, on le voit bien à l'heure actuelle, euh, les, les présidents de la république euh, ont, ont, ont, ont du mal à se projeter. Il ils se projette à cinq ans, donc ça, ça limite euh, sachant que les deux premières années c'est les années de, de prise de conscience, de fonction et, et, et de réflexion et, et, et les trois dernières années, c'est pratiquement, ça, ça devient pratiquement des, des années d'élection. Et là, on a un souci, c'est quand, quand, quand on met en pratique euh, les réflexions des deux premières années. Donc là, Mais je pense que, serait... ouais, je pense que ça serait une, ça serait une bonne chose. Et puis, ça stabiliserait, euh, ça stabiliserait quand même aussi euh, le, le, le pays, parce que euh, dès l'élection du président de la République, euh, ça y est, on est reparti dans on parle. C'est simple, on ne parle pas des élections, enfin on en parle parce qu'on est à quelques mois, mais des européennes et que des, des municipales. Mais c'est tous les jours, ou, tout, ou pratiquement ou toutes les semaines, qu'on entend que, parler, on entend des, parler présidentielles. Des, des présidentielles. Le président Sarkozy, le président Hollande, euh, enfin, c'est sans arrêt. Mm. Ça pollue, mon avis, ça pollue la réflexion euh, à moyen et long terme que tout se doit d'avoir un pays. D'accord. Donc, j'ai deux exemples, il y en a certainement plein d'autres. OK. Voilà. Et eh ben, merci à vous de vos, non, vos merci questions. Merci pour, pour vos réponses. Non, merci à vous. Et puis, bonne chance pour la campagne. Ah ben, on va faire le maximum. <rire> on va faire le maximum. Mais c'est pas simple. Parce qu'on n'est pas, pas dans les cases, alors c'est un peu compliqué. oui.